J'avais pas relancé l'enregistrement, maintenant je peux plus dire noir. Mince, bien le dire. <rire> Et mince. Euh, ma carte graphique a crash. L'enregistrement a été corrompu. Et donc, on reprend euh, très longtemps après, quand on a découvert un spawner, et qu'on décide de l'utiliser. Mais oui Ah, oh, moi regarde ce que j'ai. Mm -hmm. Allez, maintenant je fais un vœu et je le jette au fond du lac. Oh. T'es sûr que tu veux vraiment faire ça Allez, fais un peu avec moi. Non mais non, tu vas pas le jeter quand même Allez. Je souhaite que fainéant, il vienne demain. Il faut peut-être fait... aller le récupérer, non Ça a fait pouf. Il faudrait le récupérer, non Je vais te pousser dedans. <rire> NON le chien <rire> Le chien il a plongé aussi <rire> Tu es con le chien Et toi aussi parce que tu t'es fait pranker. Même pas Je voulais pas te tuer. Non mais tu t'es fait pranker parce que c'est pas une Mais arrête de taper le chien <rire> Il est con ton chien Non, y a il y'a l'autre qui est. La y'a l'autre ah, Parce que t'as pas remarqué que t'as pas pris l'émeraude au fond du lac. Ah, J'ai pris un. Euh... Ah bah voilà, oui, je me disais bien Bah non justement. Oh mon dieu Non me dis pas que c'est ce que je pense. Si c'est ce que je pense. Quoi Un spawner. Oh De quoi squelette. Oh, oh Ils ouais. sont rares hein oh Bon bah on va avoir une et usine à squelette. Ils sont super méga rares ouais. Tu veux, ouais, faire... Oui, tu veux faire de la pub pour tes réseaux sociaux bah, Ici ça va être dur hein. Il <rire> que nous deux hein. Bah, non mais comme ça je le mettrai dans ma vidéo et ensuite comme ça bah, j'aurai mes 81 abonnés qui vont tous devenir trop fans de toi. Oh là là Fallait bien au moins ça Voilà. <rire> Allez, donne-moi tout. Euh... Euh... Zigop <rire> sur YouTube. Non, mais quest voilà. ce que tu dois me donner pour que j'allais construire. Ah, mais c'est déjà tout en bas Ah, mais tu as tout descendu Mais oui J'ai mis ça dans un coffre Mais je savais pas Mais voyons, mais si la Oh. C'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est tu savais pas quoi, tu savais pas que c'était un matelas. Donc voilà, tu savais pas que c'était un matelas, là. là et ben voilà. T'es beaucoup trop vieux toi, il va falloir que je t'apprenne des choses. Je sais pas comment on va sortir de là et je dois t'avouer que je suis un peu en stress de comment on va faire. Euh. Ben on va remonter par là puis on va, on va défoncer les, les. les marches une par une heure. Ok très bien. Bon, tu, tu me couvres <rire> Avec quoi mais non, mais parce que sinon, là je vais décéder. Oh punaise, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, et on n'a même rien retiré, dis donc. Oh putain. <coughs> J'ai peur. Je suis en train. putain, putain, putain, putain, putain, putain. Vas-y, tu t'en sors très bien. <rire> Essaye juste de pas tomber dans le trou parce que là on est dans la merde si ça arrive euh, Faudrait même aller virer les, les, les autres là-bas Oh putain on a pas fait ça On va me faire dégommer oh non Faut virer les torches Vas-y Si si faut virer les torches Ouais vas-y je te laisse t'en charger Si elle tombent dans l'eau c'est pas ça grave Ça va spawner, ça va spawner, ça spawn énormément Mais Je vois ça dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. S'il tombe dans l'eau, c'est bon, il a plus de problème. Vas-y, monte, monte, monte, monte. Mais il y a une torche. Où ça Là. Ah, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Occu voilà, il n'y a plus de torche. Allez, tu casses le chemin bon. Le. Je casse directement le. Ouais, ouais, vas-y, dépêche-toi. <rire> oh merde oh, oh non C'est pas grave, je m'y colle. Merde dieu mais oh non en plus y a un bug 1 oh mais ils sont déchaînés l'eau elle a bugué <rire> oh non ne me dis pas ça faut, faut mettre un seau d'eau non faut que j'aille et que je vide de l'eau je crois parce que du coup ils, oh. vont, ils vont pas dans le truc ils se coincent oh non attends j'arrive C'est bon, ils se sont un gros entre eux. Non, c'est toi qui as cassé un bloc. Oh non, au secours. Au secours, au secours, au secours. Jeanne, Jeanne. Jeanne. <rire> c'est quoi cette imitation <rire> <rire> Bon, euh, je vais tenter d'aller casser. Va casser, va casser. Oh. Mais, mais euh, attends, attends, il reste encore les escaliers à casser Oui, mais je, je ferme juste comme ça, hop, on est à l'abri d'eux qui nous foutent. Oh putain, ça tombe Allez Ah, t'as cassé tous les... C'est bon là, t'as tout cassé oh. Tiens, cadeau. Hein Oh yes Joyeux anniversaire Hop, je vais sceller ici comme ça on reviendra jamais. Ah. Maintenant faut aller voir si l'usine elle marche, si elle marche pas on est dans la merde. Oh putain Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils sont là Je sais pas mais il y'a de l'XP. Oh. Y Y'a rien là Y'a... Qu'est-ce que c'est que... Ah C'est tout mon stuff D'accord Y'a y a de l'XP qui est coincé dans le Hooper Oh merde <rire> Rip Bon. Oops. Bah écoute, je sais pas si on charge le, le spawner en fait ici. Si on décorait cette salle déjà. Ouais ça peut être bien. J'ai un... J'ai un peu peur de, de tout casser, je vais pas... Les plus d observateurs d'entre vous auront remarqué que j'ai fait un live de 3 heures où en fait c'est j'avais laissé mon ordinateur allumé devant le spawner. Voilà. Et là, on se retrouve avec deux problèmes. Le premier, c'est que toute la suite de l'enregistrement, on fait que de la déco, et c'est pas intéressant, et la qualité est nulle. Alors du coup, pour compenser, j'enregistre ça à l'arrache, pour vous expliquer ce qu'on a fait. Donc euh, bah, là, on a le spawner, que j'ai décoré. Il est éclairé de sorte à ne pas euh, interférer avec le spawn. Il y a juste ces deux blocs-là qui sont pas spawnables, du coup dans cette salle, parce qu'il y a pas assez de lumière, alors j'ai mis des panneaux et ça n'a pas spawn, voilà, et là ça spawn plus et je ne sais pas pourquoi, <rire> voilà, donc j'ai décoré la salle vite fait, j'ai fait tout l'escalier, et Zigop a fait la maison en haut, entre temps Fénéant nous a rejoint, et voilà, L'épisode fait court et la qualité est médiocre. Mais dites-vous que petit à petit, on ne peut que s'améliorer. Et là, vous vous dites que je suis en train de mentir parce que vous avez l'épisode 1 qui était de bien meilleure qualité que l'épisode 2. Alors que pour l'épisode 1, j'ai galéré. Et c'est la faute d'OBS, de Camtasia et de moi. Sur ce, à la semaine prochaine